Ton sac et sur toutes tes gants, beufs, ton gilet un jour, Ouh et is some et surtout tes gars quand y eh, eh, eh, eh, je, je reviendrai. Et eh, si eh, y en a on décide autrement. Je ne et plus d'hommes, Allons à présent dans le présent. Dans le présent. Et votre corps est tac-doux, t'en s'en et sur toutes les gambes I'm Je t'appuie, je t'appuie, je je je